je restaure les vieilles maisons donc quand je suis arrivé en France euh, j'ai l'occasion de faire une formation de, de façadier de restaurer les vieilles maisons je travaille avec eux trois ans et puis euh, après je travaille avec une coopérative qui s'appelait Ecoterre à Sauve et là depuis euh, je commence à me lancer un peu tout seul parce que j'aime bien le... et puis euh, voilà donc j'ai un projet de faire mon entreprise à vélo D'accord. je suis pas le, le, les moyens pour m'investir pour acheter des, des Camion, je n'ai pas enlevé, je voudrais créer un truc. Mon idée, c'est que travailler avec les clients. Les clients, lui, s'occupe de tout ce qui est matériel, parce qu'en général, les gens, ils ont des voitures. Et, et puis moi, comme je travaille avec mon vélo, j'essaie de faire des, vraiment des petites façades. Comme ça, même avec mon vélo, je peux ramener un, tous les jours. Je ramène un sac. Si le client ne peut pas, je peux aller appeler un copain qui a un camion. Je lui donne un petit peu pour son essence, un petit billet pour lui. En fait, fais une sorte de, de, de, de coproduction entre le client et toi. Voilà. Je, et puis, j'ai tu ramènes une... le, matériel, le matériau, et, et j du j Oui, j'ai euh, fait une, une, une remorque pour mon vélo, euh, pour, euh, spécial, pour porter... Je ne peux pas porter euh, des sacs de chaud, mais je peux ramener deux sacs euh, de choux. Je peux ramener euh, quatre sacs de sable. Je peux y aller même dans des villages lointains et je peux y aller jusqu'à 50 bornes en vélo, il n'y a pas de problème. D'accord. Je peux même passer la semaine là-bas et je rentre le week-end. À la chambre de métier justement quand je voudrais créer mon auto-entrepreneur et donc on a fait une matinée de formation il euh, te donne à peu près des tuyaux des plans comment tu vas organiser ton projet truc nana quand je lui dis moi je voudrais travailler avec mon vélo et là il, il dit mais ce vélo il est fou un maçon en vélo là. même au moyen âge je, dis, <rire> je sais pas il oui il voudrait que je, je sais pas il voudrait que je gagne plus d'argent pour, pour justement euh, acheter un camion acheter un article plus courant. Normal. Les grosses boîtes en général, on, on perd, ils perdent beaucoup de temps, ils sont pas parce qu'on est toujours en, en besoin de gagner de l'argent. Ouais. Et on perd beaucoup de temps. C'est ça le problème, c'est que les gens, ils, les grosses boîtes comme ça, ils savent pas euh, gérer les deux. Gagner du temps, en même temps gagner de l'argent. Et en fait, ils gagnent de l'argent mais ils perdent du temps. Parce qu'ils gaspillent beaucoup de choses. Donc ils sont toujours à la recherche de. Gaspiller cest gaspiller. Gaspiller. Ben, gaspiller, ça veut dire, euh, moi quand je travaille par exemple avec ce morceau de bois, euh, je vais l'utiliser euh, pendant 4-5 ans. J'essaie de le nettoyer tous les soirs pour que je puisse l'utiliser dans un autre chantier. Mais dans des grosses boîtes comme ça, chaque chantier il faut qu'on achète des clous, chaque chantier il faut qu'on achète des, des planches, chaque chantier il faut qu'on achète des... On n'a jamais essayé de, de garder un truc et de dire « celle-là, ça va nous servir pour un autre chantier. » On ajoute beaucoup de choses. Moi, ça m'angoisse de, de voir un véhicule pour travailler. Quoi. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais je gagné beaucoup de temps. Quoi. Ça me fait plaisir. Quoi. Quand on est satisfait, on garde le moral, on a la pêche, on a le sourire tout le temps, je ne sais pas, il y a un truc. Moi, je ne suis jamais fatigué quand j'arrive à la maison. Oui. Moi, je parle avec des gens qui travaillent, qui bossent comme des fous, et chaque fois, ils sont fatigués. Parce qu'ils sont stressés par la société, ils courent tout le temps, ils sont speed il y a de la cul partout, en voiture... Tu vas aller travailler en voiture, tu perds une heure, mais tout ça, il ne le calcule pas. Il rentre le soir, il a perdu une heure, il va aller chercher des matériaux, il perd une heure. Et tout ça, il ne le calcule pas. Ce qu'il calcule, c'est qu'il a gagné 300 euros la journée. Quoi. Mmh. Mais moi, je gagne par exemple 80 euros, 100 euros la journée. Es je suis euros. le pacha, quoi. <rire>